Alors que nous sommes encore vivants, nous allons lire la lecture dans les livres de Jean au chapitre 17. Jean au chapitre 17, venons verset 6. Jean au chapitre 17, verset 6. Jean,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 comme vous le savez, si le Seigneur était en train de pouvoir prier aussi, euh, plus loin, il parlait aussi à ses disciples. Ce que Dieu a lui-même appelé, il ira aussi donné sa parole. Celui que Dieu a fait pour pouvoir apporter la parole de Dieu, il n'apporte pas sa parole, mais il apporte la parole que Dieu lui donne. C'est ainsi que nous pouvons réellement voir l'œuvre de Dieu avancer et aller de l'avant pour que son peuple soit réellement affermi dans la foi. Nous avons entendu une parole merveilleuse ici, c'était le dimanche passé, ça m'a vraiment touché tout au long de la semaine. Dieu nous a richement bénis, que son Seigneur soit béni. C'est lui-même qui appelle, c'est lui-même qui est à ce n'est pas un homme. Aujourd'hui les hommes, ils appellent, d'autres hommes afin de pouvoir les consacrer, afin de pouvoir faire des ministres. Mais Dieu, lorsque lui l'appelle, c'est lui-même qui choisit, parce qu'il est Dieu. Il connaît les débuts avant la fin. Lorsqu'il pose son choix, il sait pourquoi il le fait. Amen nous, nous sommes des hommes, on peut se tromper, nous pouvons commettre des erreurs, mais Dieu ne peut pas se tromper, puisqu'il est Dieu. Amen. Ici, si nous voyons, voilà, si nous lisons au, au, au chapitre 17, vous n'êtes pas trompe, donc, euh, trop long, 17, ici au verset 17, le Seigneur, il dit ceci, chapitre, Jean, chapitre 17, verset 17, il dit, sanctifiez les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est lui qui envoie. Amen. Lui seul les fait. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Les hommes que Dieu a appelés, ils ne peuvent que dire ce que Dieu a dit. Amen. Ici, il dit, euh, ici, excusez-moi, c'était tellement merveilleux. Le, euh, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. C'est-à-dire que Dieu les a appelés, il les a sanctifiés, il les a baptisés de son Esprit, et alors là, il peut parler de leur maître. Celui que Dieu a appelé, il ne peut que glorifier Dieu. Amen. Il ne peut que témoigner de ce que Dieu fait. Il ne peut que réellement pointer le peuple vers leur sauveur et Seigneur. Il ne peut pas se glorifier lui-même. Si un homme commence à se présenter lui-même, c'est qu'il y a quelque chose de faux en lui. Amen. Nous voyons Jean-Baptiste. Lorsqu'il est venu, il a pointé Christ. Amen. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean ne s'est pas présenté lui-même afin qu'on puisse l'adorer, le glorifier. Non. Jean savait que lui aussi, il était un pécheur. Mais il y en avait un qui devait venir. C'est celui qui ôte les péchés. C'est celui qui est digne d'être loué, digne d'être adoré, digne d'être glorifié. Amen. C'est ainsi qu'on voit aussi avec Paul, il dit... Je ne vous ai pas prêché autre chose, si ce n'est que Christ, Jésus-Christ crucifié. Amen. C'est ainsi qu'un vertable serviteur de Dieu aujourd'hui, il doit aussi faire. Dans, que, oui, dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens au chapitre 4. Oh, C'était merveilleux. On a passé des moments. Oui, j'ai compris pourquoi notre vie de mes sœurs Elle était dans la joie, dans l'allégresse, parce que c'est Dieu qui nous parle. Lorsque Dieu parle, Amen. nos cœurs ne peuvent que se réjouir. Jean chapitre euh, chapitre 4, verset 11. « Il a donné les uns comme apôtres, c'est lui qui donne. Amen. » C'est toujours lui-même qui fait son œuvre. « euh, Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement per per per des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pourquoi, comme le frère l'avait dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait par, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ils sont appelés faire de pouvoir aider ensemble. Amen. Si Dieu utilise l'un, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Si aujourd'hui, oui, je peux dire, mon frère euh, Juscelin... Il, il prit pour un malade et que les malades et guéris, je n'ai... Je les glorifie par mon frère, mais plutôt je vais glorifier le Seigneur Dieu puisqu'il a utilisé mon frère. Je ne dirai pas de non. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas utilisé notre pasteur Il va seulement utiliser Justin, Pourquoi est-ce qu'il m'a pas utilisé moi Pourquoi pas Christian Pourquoi seulement Prince lui, Non, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Il est le Tout Puissant. C'est lui-même qui appelle et celui C'est Il est Dieu. Amen. Amen. ce que nous devons faire, tout simplement être euh, obéissants. Lorsqu'on voit qu'il y a des problèmes jalousie, c'est qu'il y a un problème. Amen. Parce qu'un élu ne peut pas combattre un élu. Amen. Lorsque Dieu fait quelque chose, c'est pour la gloire de son saint Nom. Ce pas pour louer un nom pour le glorifier, mais c'est pour témoigner que notre Dieu guérit encore, Amen. que notre Dieu euh, oui travaille encore aujourd'hui, que notre Dieu agit encore, parce que nous ne voulons pas un Dieu mort. Un Dieu qui a fait seulement en 1900, je ne sais pas combien. Non frère, moi, ce Dieu-là, je n'en ai pas besoin. Amen. Moi, je, je veux Amen. le Dieu qui est le même, Amen. hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Parce que s'il si s'est arrêté en 1900, je ne sais pas combien, et si j'ai des problèmes aujourd'hui, vers qui je vais aller vers qui je veux aller Moi, je veux le Dieu qui est permanent. Amen. Que ce soit la nuit, lorsque j'ai des problèmes, je l'invoque. Il m'attend, il me répond. Amen. Amen. Amen. C'est ce Dieu-là que je veux, c'est ce Dieu-là que nous voulons. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, c'est tout un problème. Lorsque oui. Dieu agit avec un serviteur, ça devient un problème. Pourquoi lui et non pas moi Non. Il est souverain. Amen. Dans ce qu'il fait, on n'a pas des ordres à lui donner. Non. Dieu est Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, il y a... Oui. Il y en a beaucoup. Ils ont bien commencé. Ils ont bien commencé. Au début, c'est toujours bien, merveilleux. Mais plus on avance, plus on voit qu'il y en a qui commencent à, à trébucher et à porter des fausses doctrines. Mais la Bible dit, il faut regarder l'air fin. Amen. Amen. Les débuts c'est toujours été bien. Comme Judas, il était là au début. Judas était là, il marchait bien. Il est, oui, il était même parmi les douze. Lorsque le Seigneur les a envoyés, il était là. Il est, il est parti avec les autres. Seigneur, on a fait des miracles, on a fait ceci. Il a dit c'est bien ce que vous avez fait. Mais Judas aussi était là. Amen. Amen. Mais vers la fin, Judas il devait manifester sa nature. C'est ainsi que, frères et sœurs, il ne faut pas oui, avoir peur. Quand on vous dit qu'il y a un tel homme qui va venir, il y a ceci qui va faire, frère, moi, je ne prends pas. Amen. Amen. Je sais où je m'appuie. Oui. Amen. Amen. Je disais euh, oui à la maison. Même si la réunion se tenait en face de ma maison, je n'irai pas. Ah. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru, frère et soeur. Quelqu'un qui réunit la manifestation de Dieu, que voulez-vous que j'ai à faire avec lui? Frère, dites-moi. Non, ça ce n'est pas possible. Moi, je veux les dieux qui agit encore aujourd'hui. Si tu me dis que Amen. Dieu n'agit plus, mon frère, ma sœur, moi je sais que c'est faux. Amen. Dieu est le même. Amen. Il n'a pas changé, il agit encore aujourd'hui et il fait ce qu'il veut. Amen. J'ai vu des invitations et c'était euh, mon fils, je crois Isaac, il avait ouvert son, sa boîte email. Il y avait des invitations là. J'ai dit, bon, la propagande a déjà commencé. Donc soyez prêts, vous allez en recevoir. Mais vous devez être aussi averti. Amen. Amen. Oui frère, parce que ça c'est notre responsabilité. Parce qu'il y en a qui ont encore un pied dedans, un pied dehors. Alors il faut être positionné. Amen. Frères et sœurs. N'ayez pas peur. Amen. Nous avons le Dieu Tout-Puissant avec nous. Amen. Le Dieu du ciel est au milieu de nous. Amen. Pourquoi je vais avoir peur Je suis tranquille. Amen. Amen. Oui, je suis Amen. tranquille. Je dors en paix. Amen. Parce que je sais que Dieu Amen. veille sur nous. Amen. Il prend soin de nous. Amen. Mais si nous sommes dit que si tu viens, on va t'acheter une voiture. Je n'irai pas. Amen. Parce que je ne, pas, je ne veux pas prendre mon droit de naissance. Amen. Amen. Ça, je ne veux pas. Sœur, frère. Ça, est très Lisez ici. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Nombre de chapitre 25. Nombre chapitre 25 alors qu'ils avaient essayé de pouvoir oui, euh, faire comment, comment dire, faire pécher Israël ils ont tout fait, ils ont essayé de tous côtés ils n'y arrivaient pas et ici nombre chapitre 25 verset 1 Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ah, regardez ce qu'elles ont fait, les filles de Moab. Parce qu'Israël était béni. Israël avait un Dieu Tout-Puissant qui opérait au milieu de Dieu, qui faisait des miracles et des prodiges. Alors, ils ont essayé par tout moyen, ne trouvant pas ces moyens. Alors ici, ils invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Ah, amen. amen. C'est la Bible, frère. C'est la Bible, oui. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Mm -hmm. Et le peuple mangea. On les a invités. Au lieu de rester là où Dieu les a placés, mais ils sont partis. C'est ça l'erreur. Oui. oui, frère. Oui. continue la lecture. Ils invitaient le peuple au sacrifice, et, euh, euh, euh, euh, le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea. Et se prosterna devant leur Dieu. Voilà l'astuce. Oui. Satan. Très malin. Rusé, nous avons un mariage. Vous pouvez venir, nous faisons partie de... Non, on n'est pas le même peuple, faux, parce que nous avons notre foi. Amen. Nous avons notre Dieu, nous n'avons pas de surintendant, nous n'avons pas des hommes pour nous dominer, nous avons Dieu et Dieu seul et bien c'est nous suffit Amen. Amen. et lorsqu'il opère au travers de ses serviteurs Amen. nous sommes reconnaissants au Dieu et nous disons merci Seigneur Amen. on n'a pas de dirigeants frère oui lorsque j'entends que non voilà oui oh frère qu'est-ce qu'on qu attend aujourd'hui pardonnez-moi frère mais il faut que ça soit dit Amen. on doit vous avertir parce que sinon j'allais du frère je ne le savais pas Amen. mais aujourd'hui hein, sachez-le Amen. Amen. Amen. au moins les prophètes ont confirmé mon ministère frère les prophètes n'a pas à confirmer un ministère. C'est Dieu qui confirme ses serviteurs. Amen. Même si tu as mangé avec les prophètes, même si tu as bu avec les prophètes, même si tu as donné de l'argent, même si tu as dit quoi, tu iras au ciel. Et ça, c'est la confirmation. Non, frère, c'est Dieu qui confirme. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Matthieu, chapitre 16. Nous reviendrons dans Romains Et dans nombre. Dans, dans Matthieu, chapitre 16. Non, Marc, chapitre 16. Marc chapitre 16. En 1910, Dieu avait fait... J'ai entendu ça, en 1910, frère, c'est le même Dieu aujourd'hui. S'il avait fait autre, tu dois aussi continuer, frère. Donc Dieu s'est arrêté avec toi en 1900. Moi, c'est Dieu-là, je n'en veux pas. Moi, je veux le Dieu qui demeure éternellement. Amen. Oui, qui fait encore des produits aujourd'hui. Euh, Marc chapitre 16, verset 19. « Les Seigneurs, après leur avoir parlé, fut enlevés au ciel... Et il s'assit à la droite de Dieu. Point et c'est tout. Et Dieu ne fait plus rien parce qu'il était il fut enlevé. Il n'agit plus. Faux. Continuez. Verset 20. Il s'en allait à prêcher partout. Les seigneurs, il faisait quoi Travailler avec eux Amen. et confirmer la parole par les miracles qu'il accompagnait. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Dieu doit confirmer par les miracles. Pas de prodige. Amen. Amen. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. Amen. Retournons dans Nombre. Verset 2. Nombre 25, verset 2. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple les mangea. Et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Balpeor. Et la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël. Vous connaissez la suite. Vous n'êtes pas. Perdu, euh, Prendre beaucoup de temps. Vous connaissez la suite. Il y en a qui ont été frappés. Amen. Oui, Dieu a frappé parce que ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils sont allés s'attacher à Bâle. Ils ont commis infidèles et le Seigneur a réellement frappé parce qu'il devait le faire. Frère, Dieu ne change pas. C'est le même Dieu aujourd'hui. Faites attention au piège. Frère, prenez garde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous préserve. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais Amen. nous sommes aussi libres hein, de dire ce que Dieu nous dit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, nous allons prier et nous laisserons la place à notre pasteur. Conduis-moi Seigneur. Amen. Oh Jésus, conduis-moi. Amen. Conduis-moi Seigneur. Oh Jésus conduis Jésus conduis-moi chaque jour chaque nuit par la force du Saint Esprit conduis-moi oh, oh Jésus Jésus. Tu sauveur béni en Notre Père, Céleste, notre Dieu. Tu es vraiment précieux et merveilleux pour nous, mon sauveur. Tu es vraiment vivant en notre Père et tu nous conduis d'une manière extraordinaire, Père. Et, oh Dieu, tu gardes réellement ce qui est à toi, mon Père. Et ce matin, nous voulons te dire encore merci, mon Seigneur Jésus, d'avoir accordé la grâce de te ramener dans ta maison à toi, Père, de pouvoir. C'est un nom exalté, nom si merveilleux, bénéfice Père, et aussi d'entendre ta parole à toi, mon Seigneur Jésus. Père, tu as vu nos cœurs et nos âmes tourner vers toi, mon Seigneur Jésus. Nous t'aimons, mon prêtre, le Seigneur, le maître Père. Nous voulons te servir encore de notre cœur, mon Père, parce que tu es tellement digne d'être aimé, adoré, glorifié, Père. Louange et honneur à toi encore ce matin, Seigneur, pour tout ce que toi tu fais encore parmi nous et pour nous, mon Seigneur, bénéfice Père. Oh, que ton Seigneur soit béni à jamais, Seigneur. Nous voulons réellement accrocher à toi, mon Père Saint. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce que tu fais parmi nos pères. voulons et tester de tout notre cœur, mon Seigneur, et nous accompagner davantage à toi, Père. Louange et honneur à toi. Merci de tout notre cœur, Père. les sommes des grands qui sont montés devant ton tour de grâce notre Dieu. Merci encore pour les sons. Merci encore pour la parole, mon Père. Combien nous sommes vraiment reconnaissants à toi, mon béni. Parce qu'aujourd'hui encore, tu parles et tu éclaires encore, Sauveur. Béni soit ton seul nom. Béni ton béni, Père. Béni encore ton peuple, Père. Dans chaque entrée, dans chaque entrée, dans chaque endroit, mon Père, nous te disons encore merci. Merci, Sauveur, à toi la gloire et à toi l'honneur et la puissance encore. Ce matin, Père, nous sommes un peuple qui t'appartient. Ah, mm -hmm. oh, bébé de Père, souviens-toi de chacun de nos Père. souviens-toi de ce peuple mm -hmm. qui est à toi encore, et par le Parlement entier, le dans chaque endroit, Père, qui sont connus dans ce matin, Père, qu'il soit aussi bénis, bébé le Père. Ah. Louange et honneur -à, à toi, mm -hmm. nous t'avons aussi prié. Mm -hmm. Au nom de Jésus Christ, Amen. Que Amen. Amen. les noms du Seigneur soient bénis. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Seigneur. Ah, C'est une grâce que Dieu nous accorde aussi de pouvoir vivre dans un temps comme celui-ci où on nous a dit dans les saintes Écritures, au temps de la grâce je t'exaucerai. Aujourd'hui, salut, je te secourrai. Nous sommes dans ce temps où le Seigneur, notre Dieu, nous accorde réellement cette grâce de pouvoir nous approcher de Lui. De si, pouvoir vraiment nous consacrer encore davantage, parce que nous pouvons voir maintenant le signe de temps, comment les choses dans ce monde, sur cette terre, et avancer si effectivement, le monde est vraiment dans le ténèbre. Et le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé vraiment la grâce de pouvoir avoir la lumière pour ce temps dans lequel nous vivons. Enfin, que nous ayons cette certitude de, de réellement que réellement, lui qui a fait la promesse dans sa parole, il a combien aussi certainement. C'est cela que ceux qui ont eu la grâce de pouvoir aussi entendre l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume, sont aussi accrochés à cette parole de Dieu, à cette promesse, comme nous avons pu entendre par la bouche de notre frère tout à l'heure, et les, nous remercions notre Dieu. Il est vraiment merveilleux dans sa façon de pouvoir faire le jour. Dieu est précieux et, et il nous aime. et Il nous accorde la grâce de pouvoir vraiment avoir un cœur ouvert pour que nous puissions, lorsque Dieu nous parle, que nous puissions entendre aussi reconnaître et agir selon la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette grâce, Seigneur, parce que... Lorsque la parole nous est donnée, nous savons, comme la Bible dit, c'est une sémence, il doit réellement tomber dans une bonne terre, et, et là, elle doit aussi et, davantage mourir, et, et aussi produire ces dons pour lesquels le Seigneur, notre Dieu, l'a certainement envoyé. Nous devons croire de tout notre cœur que ce que Dieu dit est la vérité, et c'est cela que... Chaque véritable fils et fille de Dieu, se croyant, doit réellement s'y accrocher. C'est vraiment extraordinaire. Que Dieu bénisse notre frère Maud. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Je n'ai pas parlé avec ce frère, ni de A ou de Z, dans ce qui concerne toutes ces choses. Je n'en ai pas, pas cité un mot, hier, ni aujourd'hui, ni même maintenant. Mais vous serez très étonné. Je voudrais que vous puissiez avoir cette confiance dans, dans Dieu, en fait. J'étais hier assis chez moi, et alors, parce que j'étais d'abord dehors, et puis je suis rentré, et j'étais conduit à prendre ma Bible et à m'asseoir, parce que je voulais juste lire les scènes Écritures. Vous ne pourrez pas arriver à pouvoir réaliser cela, frères et sœurs. C'est à ce moment-là. Dieu du ciel que je sers, me témoin, Bible C'est à ce moment-là que le Seigneur, vous savez, c'est tout à fait particulier, extraordinaire, qu'il me présente un tableau devant, frère et soeur. Vous savez, mon cœur a tremblé au-dedans de moi-même, alors il me montre effectivement de là jusque là. Ce que notre frère nous a eu à pouvoir lire tout à l'heure dans le livre de Nombre 25, peut-être pour quelques-uns, on a eu à pouvoir se dire, mais ce frère il commence à exagérer, c'est le Seigneur qui l'a compris. Amen. Amen. Je vais vous le dire, ce que beaucoup de gens écoutent, je vais vous le dire, le Seigneur m'a brossé les tableaux, il est vraiment Dieu. Nous avons un Dieu que nous servons qui est vraiment vivant. Amen. Et vous savez, il me connaît aussi. Quand il m'a montré ce tableau-là, il m'a montré réellement ce qui s'est passé, comme notre frère l'a dit. Mais j'ai dit, Seigneur Jésus, et si je me tiens et que je puisse arriver à pouvoir montrer cela ainsi, qu'est-ce qu'on va penser Le Dieu que je sers me il me connaît. Frère, vous savez une chose, que l'hôte était le neveu d'Abraham. Vous savez qu'il était le fils d'Aaron, donc le frère d'Abraham. Vous savez ça. Donc, Aaron, son père, est mort. Donc, il a été pris dans sa famille, par la famille, par le père, effectivement, d'Abraham. Et vous savez, votre attention pour l'amour de Dieu, frère. Je voudrais que lorsque nous nous tenons dans la maison du Seigneur, frères et sœurs, vous soyez aussi dans la prière et dans le respect. Amen. Peu importe le nombre d'années que vous avez fait, mais soyez toujours, vous, vous ne réalisez pas, frère que Dieu est tout de Amen. Je vous en supplie, mais prenez conscience de ça. Vous avez remarqué une chose que notre frère a lu, effectivement, et il a lu simplement le verset 25, n'est-ce pas, vrai? Ben? Et vous savez qui était Balak? Vous savez qui était Balak? Amen. Balak, c'était le roi de Moab. Et vous savez d'où viennent les Moabites? Les Moabites viennent en fait de la, des, des filles, en fait, est la, la fille aînée de, de, de, de, de, de, de l'homme. Vous vous souvenez encore mm. Lorsqu'il sortit, c'est comme si quelques-uns ne se rendent pas compte. Je vais juste lire cela dans la seconde. Juste lire, ce Dans le livre de Genèse, je pense, là, Genèse, je sais. Lot quitta Tzoa pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles car il craignait de rester à Tzoa. Il habita dans une caverne lui et ses deux filles. L'aîné donc dit à la plus jeune, notre Père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tout le pays.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 Faisons-lui boire donc du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre devinrent donc enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Le plus jeune enfantant aussi, un fils qu'il appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Il y avait ce peuple-là, donc le Moabite, et d'un côté s'est trouvé effectivement, parce que quand je parlais de l'autre, peut-être que quelques-uns se sont posés la question en disant que tu avait de l'esprit, bon, dans Genèse chapitre 11, nous lisons cela, Genèse 11, nous lisons verset 27, il dit ceci, voici donc la postérité de Terak. Terak engendra Abraham, Nacor et Aaron, Aaron engendra Lot. Et Aaron mourut en présence de Terak. vous suivez Aaron engendra Lot et Aaron mourut en présence de Terak, son père, au pays de sa naissance, à huron -Kalté. Abraham et Nakor, prirent de femmes, le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de la était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Sarah était stérile et n'avait point d'enfant. Théra prit donc Abraham son fils et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, ainsi de suite. Donc c'était réellement euh, cela dans la, la vie d'Abraham et comme cela, que les choses se sont passées et, et comme ça que nous pouvons voir qu'il y avait réellement Lot était le neveu d'Abraham. Et de ce lot, effectivement, il sortit donc le fils de... Donc euh, le, le Moabite, comme vous, vous le voyez, et, et aussi de sa sœur aussi cadette, comme les saintes écritures l'ont montré aussi. Et si vous remarquez très bien dans le livre de nombre ici, vous voyez cela, c'est important. Dans le livre de nombre ici, je pense, comme notre frère a tout à l'heure. le nombre chapitre 22, regardez ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans le plain de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balaak, fils de Tifor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoriens et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de champs. Balak, fils de Tiphor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Beor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire Voici un peuple sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Viens, j'ai été pris, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je pourrais le battre et chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Donc, vous remarquez très bien, mon précieux frère, ça a été possible de tourner un peu le ventilateur Vous remarquez très bien que Bala, qui était le roi de Moab, donc... Tous le Mohammed avait comme roi Bala. Et ce peuple ici d'Israël, il y avait quelque chose de particulier. Est-ce que c'était un choix que Dieu avait fait. C'était réellement la paix de Dieu de pouvoir faire sortir ce peuple de cet endroit dans lequel il était. Et, et là, il y avait quelque chose de particulier que les enfants d'Israël avaient. Et comme vous voyez, au fur et à mesure qu'ils progressaient, ils étaient sur le chemin du devoir. Et ça, c'est aussi important, frères et sœurs, mais je ne veux pas rester là-dedans. Je vais simplement euh, juste lire quelques versets et puis nous allons prendre quelques -uns. Mais si, je, juste je voulais simplement montrer que le Seigneur que nous servons, il est vraiment vivant et qu'il parle à son peuple. Amen. Je voudrais que vous compreniez ceci. Ce que le Seigneur a eu à pouvoir parler par la bouche de notre femme, disant les indécritures ici, ce n'est pas adressé à tout le monde, c'est au peuple de Dieu. C'est au fils et aux filles de Dieu. Amen. Si ça ne vous convient pas, ne vous énervez pas. Amen. Agissez simplement comme vous le désirez. Allez où vous vous sentez libre. Ici, dans cet endroit, on n'a jamais empêché quelqu'un d'aller où il veut. Chacun est libre. Mais on doit parler au peuple de Dieu, Amen. Amen. aux fils et aux filles de Dieu, Amen. qui ont le désir de pouvoir connaître la vérité. Amen. Et je vous l'ai dit ce matin, que ce frère ne savait rien. Et le Seigneur m'a parlé, il m'avait montré réellement, comme je vous lis dans les scènes Écritures. je reste resté longtemps avec vous ici, et me montré avec. Parce que vous savez, frères et sœurs, par tout le moyen, par tous les moyens, Bala, insister pour que. Balaam puisse maudire le peuple d'Israël. Balaam est parti. Vous n'avez rien remarqué, frère et ça C'est quand même extraordinaire. C'est Balaam qui est un véritable prophète de Dieu. La première fois, il va, il veut maudire, et Dieu lui dit Mais tu ne peux pas maudire un peuple qui est béni. On le prend encore, on le pousse encore à un autre endroit. Il y va encore parce qu'il fallait qu'il cherche effectivement de quel moyen, de quelle manière effectivement, ce qui dérangeait en fait. Vous savez, il y a la différence qu'il y avait entre euh, le Moabite et aussi et, et, et le peuple d'Israël. Ce que lui, Moïse, faisait son chemin avec le peuple d'Israël, cet homme, ils avaient la colonne de feu qui les conduisait. Amen. Et ça, c'est vrai, frère. La différence, c'est que quand le peuple de Moab pouvait regarder cela, il ne voyait pas tellement très bien, en fait. Il s'est posé des questions, en disant, mais qu'est-ce qui fait que ce peuple soit aussi fort, aussi puissant, pour arriver à pouvoir résister, même, vous savez, ils n'étaient pas tellement aussi en grand nombre, comme on peut penser, mais ce peuple, ils étaient alors très peu nombreux. C'est vrai, non Mais ils pouvaient terrasser des royaumes et des empires. Il dit, mais, est si vous lisez les écritures, que Dieu ait pitié de nous. Il dit, mais, ils ont terrassé, si on voit des amours, on voit des vassaux. Mais regardez, frère, pardonnez-moi, regardez bien, je crois que si vous pouvez me permettre juste de pouvoir les lire, que Dieu ait pitié de moi, qu'il ne me pardonne pas. Alors regardez bien, nombre 21, il dit ceci. vous voulez les lire avec vous. Il oui, oui. si vous pouvez les lire, c'est je te lire là, je Verset hein. bon, 21 dit, mais nombre 21, 21, Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays, nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau de vigne, nous ne boirons pas l'eau de prix pardon, nous suivrons la route, royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Si on n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Bon, frère, bon, tu s'il te plaît, bloquer Si on n'accorda point à Israël le passage sur son territoire, verset 23, il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans les déserts. Il vint à Jahat et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabok, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon, car la frontière des enfants d'Amon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon, et dans toutes les villes de son ressort. La Esbon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au président, roi de Moab, et il lui avait enlevé tout son pays jusqu'à Arnon. Arnon, c'est pourquoi les poètes disent... Venez à Esbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée, car il est sorti un feu d'Esbon, une flamme de la ville de Sion, et l'a dévoré à Moab, des habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémoche. Il a fait de ses fils des fouillards, il a livré ses filles captives. À Sion, roi les Amoréens, nous, nous avons donc lancé sur eux nos traits, d'Esbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravage jusqu'à nos pâques. Jusqu'à mes débats. Israël s'établit donc dans les pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jaël, et ils prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui étaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Basan. Or, roi des Bazan sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour le combattre à Évray. L'Éternel dit à Moïse nest qu'un point quand le livre entre tes mains Lui et tout son peuple et son pays. Tu les traiteras comme tu as traité Sion, roi les Amoriens, qui habitaient Esbon. » Et ils le bâtirent, lui et ses fils et tout son peuple, sans en la laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Ainsi les enfants d'Israël continent partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab, au-delà des Jourdains, vis-à-vis des Jéricho. Donc, effectivement, ces peuples-là pouvaient voir que ce n'est pas possible le Moabite, dit, mais... Ce peuple passe au milieu de tout ce roi, on veut se concentrer tous ensemble pour pouvoir les détruire, mais il n'arrive pas à pouvoir les détruire. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose d'autre avec ce peuple. Et c'est là qu'eux n'avaient pas prêté attention. Ils avaient le prophète, ils avaient la parole de Dieu avec eux, et ils avaient la colonne de feu qui les conduisait. C'était la grande différence, mon frère et ma soeur, qui se manifestait. Et là maintenant, le Moabite, eux, ils ont fait appel à un prophète, ce prophète c'est Balaam. Remarquez très bien que il dit, Balaam dit, mais viens maudis-moi ce peuple, parce que si s'il maudit, alors je sais que j'aurai la possibilité de voir le battre. Parce qu'il est tellement si fort, il, il passe, il ravage partout ainsi de suite. Parce que remarquez très bien, quand Balaam est venu, parce que lorsque les messagers sont venus lui parler en lui disant, mais viens, maudis-moi, regardez comment Dieu a eu à pouvoir parler à cet homme. Balaam, lisons dans le chapitre 22, ici, regardez très bien, au verset suivant, verset 5, qui dit, il envoya des messagers auprès de Balaam, c'est Balaam qui le fit, fils de Béor, après je le verset d'Ampé, enfin de l'appeler et de lui dire, viens, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis -vis de moi. Vous voyez cela donc il avait déjà compris, effectivement, par, par les faits des villes qui étaient auparavant, maintenant ils avançaient. Ce peuple avançait effectivement, et la terreur a saisi effectivement le peuple de Moab, le roi de Moab, effectivement, il dit, mais il est vis-à-vis de moi, viens, je te prie, maudit moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut être ainsi pourrais-je le battre et les chasserais je du pays, car je sais que celui qui tu bénit est béni, et que celui qui tu maudit est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent avec eux, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balaam. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Vous avez demandé, frères et sœurs, vous pouvez vous rendre compte de ceci. Ce que Balaam, roi de Moab, envoie des messagers auprès de Balaam qui était un prophète. Ce n'était pas un prophète de Balaam. Hein? Non, c'était un prophète de l'éternel. Ce qui est étonnant, c'est que s'il est prophète de l'éternel, il devait savoir que ce peuple-là, c'est vraiment le peuple de l'éternel et Dieu le conduit en fait. Il n'a pas à avoir un problème à faire la guerre à ce peuple. Mmh. Mais remarquez, ceci, si frère. Un prophète de l'éternel, il entend les gens qui viennent lui dire, mais écoute, viens pour maudire, dire, pour moi, ce peuple-là, parce que quand il passe, il ravage tout. Bah ben là, on devait le de savoir que là, Dieu était avec son peuple, agissant comme il le voulait, parce que ce peuple était sur le chemin du devoir, obéissant à la parole de Dieu comme Dieu l'avait dit. Amen. Et Dieu était avec eux, mon frère et ma sœur. C'est sûr et certain. C'est ce que les prophètes pouvaient dire, dans le, dans, dans, quoi dire aussi dans les scènes d'écriture. Mais si Dieu est vraiment avec nous, où sont donc les miracles Dans nous paroles réellement, nos pères dans les temps anciens. C'est vrai, nous l'avons entendu, frère, mais la parole de Dieu ne n'est pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Et c'est normal que Dieu étant avec son peuple, sur le chemin où ils pouvaient passer, effectivement, alors ils avaient la victoire. Amen. Parce que l'Éternel, notre Dieu, combattait pour eux, en fait. Amen. Et alors là, la terre dit, il dit, mais tiens, maudis-moi ce peuple en Alors, si cet homme, réellement, au plus profond de lui-même, était vraiment sincère, et que réellement il, il reconnaissait, parce qu'il savait quand même que c'était, quand même, il devait savoir que c'était quand même Dieu qui agissait là-bas. Et voilà que Abraham, lui, parce qu'on lui dit, mais viens maudire effectivement ce peuple, il pouvait simplement dire, mais pourquoi voulez-vous que je maudisse un peuple de Dieu Parce que l'éternel est avec eux. C'est un peuple que Dieu a fait sortir et qu'il conduit. Vous allez voir, frère la différence, vous voyez les bien. Et puis, mais regardez très bien. Mais au lieu de dire cela, le prophète de l'éternel. c'est pas le prophète de Bala, hein, la Bible dit non Le prophète de l'éternel, nous le relisons ici, le chapitre 6, verset. Oui. Verset 8, il dit. Balaam leur dit. Passez ici la nuit et je vous donnerai, la, je vous donnerai réponse, réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Amen. Pas d'après ce que le prophète d'Astarthia ou le dieu Baal me dira, mais d'après ce que l'Éternel me dira. Vous suivez cela? Et cet homme est allé réellement prier. Il dit, « Et les chefs Moab restèrent, restèrent, restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont donc ces hommes que tu as chez toi? » Ce n'est pas... C'est pas, vous savez, c'était pas Baal ou quelque chose, c'était l'éternel Dieu lui-même. Donc cet homme est un prophète de Dieu. C'est vrai ou pas? Mm -hmm. Regardez bien. Il dit, mais qui sont donc les hommes qui, que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu et dit, mais Balaam, fils de Tifra, roi de Moab, les a envoyés pour me dire... Voici un peuple sorti de l'Égypte, il le couvre se victoire de la terre, viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et les chasserai, et, et le chasserais Donc, il dit à Éternel, effectivement, voilà, Balak voilà les a envoyés pour que moi, je puisse aller le maudire. Alors, maintenant, il dit, mais qu'est-ce que toi, tu penses, alors? Dieu dit à Balak, tu n'iras point avec eux, et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Amen. Donc ça, c'est la parole que l'Éternel, notre Dieu, adressait effectivement à Balaam. Et il confirme effectivement que ce peuple-là, tu ne peux pas le maudire, parce qu'il est béni en fait. Et remarquez très bien comment, lorsque Balaam est parti, effectivement, hein, parce que Balaam l'avait demandé qu'il puisse aller, de quelle manière cet homme pouvait commencer à pouvoir, parce qu'il voulait maudire en fait. Balaam avait dans son cœur le désir de pouvoir réellement maudire. Mais Dieu a changé la malédiction de Balaam en bénédiction parce qu'il lui a mis les paroles dans la bouche et d'un pour qu'il ne va pas à avoir maudit parce qu'il voulait maudire le peuple. Regarde, et ça c'est vrai, frère. C'est écrit dans les Saintes d'Écriture, je peux vous le lire par la suite que Balaam avait réellement ce désir. Nous allons le lire tout à l'heure, regardez-le ici. Alors maintenant, nous allons lire à l'heure du verset, chapitre 23. 23, Alors, verset 23, ici il dit, verset 1, il dit, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet hôtel, pardon, et prépare-moi ici cet taureau et cet bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Et Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qui me, me, me, me révélera et il, il alla sur un lieu élevé. Donc vous voyez toujours les désirs de cet homme, c'est toujours voir. Il savait bien, mais il y a là quand même Balaam, Balaak, l'invitant. il y a là quand même. Donc les désirs au plus profond de son cœur était réellement de trouver une occasion pour maudire le peuple d'Israël, parce que ça ne l'arrangeait pas non plus aussi. Oui, c'est vrai ça. Ça l'arrangeait pas non plus Balaam, parce que Balaam aimait beaucoup la gloire. Il Mais bien, peut-être qu'il voulait dire, bon, que je dois être euh, plus que... c'est pas moi que euh, Moïse, là-bas, je ne sais pas. Il voulait être, peut-être lui, un, un, un, un prophète tout à fait aussi grand, aussi... Vous voyez, parce qu'ici, avec tout le présent qu'on vient de voir, il en est tellement aussi mis en valeur. Alors voilà qu'il voulait le faire, mais non. Au verset 4, il dit, Dieu vient au devant de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé cet hôtel et j'ai offert un taureau, un bélier sur chaque hôtel. » L'éternel mit les paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balaam et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balaam se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam qui était venu pour maudire, prononça maintenant son oracle et dit, Balaam m'a fait descendre effectivement d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient, viens maudit, moi Jacob. Vous suivez cela Viens, sois hérité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit Amen. Amen. Donc cet homme commençait à prononcer Amen. des paroles, dont il trouvait que... Mais comment ça vient Parce que dans mon cœur, je veux maudit. Alléluia. Amen. Alors il dit, mais comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit Comment serais-je irrité quand l'Éternel ne point irrité. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Écoutez bien, frère et soeur maintenant. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Amen. Et qui ne fait point partie des nations. Amen. Amen. Amen. Dieu l'a séparé, frère. Amen. Dieu l'a mis à part. Amen. Et comme notre frère l'a dit, il n'a pas d'autre chef. Que l'éternel lui-même. Et c'est Dieu qui a le contrôle sur son peuple, frère. On ne peut pas le mélanger avec les autres. Non. Ouais. Aussi longtemps qu'il était sous la conduite de l'éternel lui-même. Moïse était la colonne avec la colonne de feu qui conduisait le peuple frère Dieu veillait sur sa, son peuple à lui il protégeait ce qui était à lui Amen. et ce peuple marchait sur le chemin oui, le chemin que Dieu avait tracé Amen. aussi longtemps que nous sommes dans l'obéissance de la parole de Dieu et que nous marchons sur la, fin, la volonté de Dieu effectivement, frère et soeur rien ne peut nous arriver Amen. C'est sûr et certain. C'est pourquoi cet homme, Balam, Bala qui Bala, il dit, mais maudit-moi ce peuple, effectivement, parce que s'il est maudit, pour que tu sois maudit, il faut que tu sois de la parole de Dieu. Mais mmh. aussi longtemps que tu es la parole, tu es béni. Amen. Et ce qui est béni de Dieu est béni éternellement. Amen. Oh Bala, regardez comment la colère de Bala, Bala c'est c'est manifestée, il dit bien. Il dit verset 8, oui. il dit, mais il dit bon, verset 9, il dit. Il dit, je suis content du haut d'un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre des cas d'Israël Que je meurs de la mort de Juste et que ma main et que ma fin soient semblables à la lame. Balaak dit à Balaam, « mais qu'est-ce tu fais fait J'étais pris pour maudire mon ennemi et voici tu l'es béni. Et il répondit, il dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche Il dit, mais comprends, ce n'est pas ce que moi je veux dire. Mais c'est ce que Dieu met dans ma bouche. Frère et sœurs, c'est triste. De pouvoir avoir un prophète, un homme qui servait Dieu, D être amené avec des, des choses comme ça et puis à vouloir vendre son droit. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs. Et c'est vrai, on dit, mais frère, que c'est quand même pas. Mais c'est la vérité, frère. Je vais vous le prouver dans les scènes d'Écriture. Je, je vous le répète encore Dieu m'était mon frère. Quand Dieu m'a donné cette parole, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, je vais peut-être euh, euh, donne moi, conduis moi, je ne sais pas, Dieu me connaît et je dis la vérité, je vais même demander pardon. Amen. Quand j'ai entendu ce frère ici du haut de la chair, mm. parler comme il a parlé, j'ai dit Aie pitié de moi. Frère, ce qui, ce, qui, ce qui vous est dit est vraiment la vérité. Amen. Amen. Amen. Ça, je le sais, frère. Frère, je ne peux pas me tenir ici, déclarer quoi que ce soit qui n'est pas. Et je sais ce que j'ai dit. Si tu es un fils de Dieu, si tu es une fille de Dieu, ouvre les oreilles. Ne suis pas celui-ci. Va faire. Celui-ci va dire. Ce n'est pas votre problème. C'est ce que Dieu veut de toi. qui mmh. bah, était réellement en colère et il dit mais. Ce pas possible, tu ne peux pas faire une chose pareille. Je t'ai appelé ici pour que tu maudisses ce peuple parce que je veux arriver à pouvoir le détruire. Parce que s'il si continue dans cet élan-là, alors il n'y aura plus rien qui va rester ici. Quelque chose va réellement certainement se passer. Mais c'est la vérité. Hein? Ouais. Dieu dit, mais tout lieu que faudra la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est ça non nous continuons à vivre. Regarde. Il dit. Il s'est assis. Ben dit Viens donc avec moi dans un autre lieu. Parce qu'ici, nous étions amenés. Tu as eu à voir prononcer les choses que je n'ai pas pu te viens, viens dans un autre lieu, d'où tu le verras. Écoutez bien. D'où tu le verras. Tu ne verras qu'une partie. Et tu ne verras pas la totalité. Et de optics, ouais. là, mon Dieu. <rire> Vous suivez cela il dit, quand vous allez, il dit, quand il est monté sur la montagne, vous verrez un qui est peut-être rentré des boîtiers, peut-être un pied là, un pied ici, il part là-bas et puis il revient ici, alors il a même ce qu'il n'est pas à alors vous pouvez m'en dire à ce moment-là. Mais quand il a regardé, frère, ils étaient unis. Amen. Prêtez attention, Amen. frère et soeur. Il ne s'agit pas de l'affaire des familles, des papas, maman, non. C'est votre salut. Amen. Votre, salut. votre marche avec votre Dieu. C'est vrai. Il dit Je te mènerai un peu plus haut là, sur la montagne. Tu vas regarder un peu, observer, parce que vous savez, quand, quand bien même ils sont quand même là, mais ils ont un œil tourné vers nous de temps en temps. Dieu vous connaît. Hein? Amen. Satan aussi, il est très rusé. Hein? Frère, si tu n'es pas ferme dans tes sentiments, tu hum. vendras un jour ton droit de On va commencer à dire où est ce tel hum. Où est frère mais il était, il était où il était avec parmi nous ici, mais où était-elle C'est vrai. Vous avez entendu comme notre précieux frère, il dit Vous savez que euh, Judas et était étaient toujours là. Hein? Mm. Mais son cœur travaillait, il faut qu'il aille voir. La nuit, il allait voir les pharisiens et les saducéens. Frère, je voudrais que vous puissiez comprendre ceci, frère. Vous savez, quand la Bible dit Aimez-vous ardemment les uns les autres. Vous savez à qui il s'adresse? <rire> bon. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais... Oh, que Dieu ait pitié de nous. Ah, que c'est merveilleux, frère. Que Dieu nous Amen. pour Que nous sachions réellement placer les choses à leur juste place. Et que nous sachions aussi comment marcher avec Dieu et le servir aussi de tout notre cœur. Mm -hmm. C'est vrai, non? Amen. Nous, lisons d'abord, c'est si Regarde. Balak lui dit Viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie et tu n'en verras pas la totalité, et de là maudit-les-moi. Il les met là au champ de Tophim sur le sommet de Pitska. Il bâtit cet hôtel. Si cet homme ici, ce prophète, n'avait pas le désir, la, la haine dans son cœur de maudire le peuple d'Israël, il n'allait pas continuer à suivre Balak. Voilà. C'est vrai ou pas Il ne peut pas t'avoir le doute dans votre pensée, frère. Il voit bien que tu ne les maudis pas. Ben lui dit non, viens ici, il vient. Et puis il dit, mais là, tu n'as pas maudit, mais viens en courant, à cet endroit parce que moi, je veux que tu le maudisses. Viens, on va à ce côté-ci. Ben le suit. C'est qu'il a le désir, frère. C'est clair, clair, non? Amen. Un mmh. en prophète. Fait. Et voilà que le suit, Ben là, on le suit. Il dit, Bâti cet hôtel et offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak, Tiens toi ici, près de ton holocauste, et j'irai la rencontre des dieux. Et pourtant Dieu lui avait déjà dit. L'Éternel vient au devant de Bala et il dit, et il mit les paroles dans sa bouche et dit retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Et tourna vers lui, et voici Bala se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son roi, il dit, Lève-toi, Balaam, écoute, prête-moi prête l'oreille, fils de si Dieu ne prend un homme pour mentir, Amen. ni un fils d'homme pour se ressentir. Amen. Ce qu'il a dit ne sera-t-il pas Ce qu'il a déclaré ne t il pas, il les, il les -t -il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne révoquerai point. Amen. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, Amen. il ne voit point de justice en Israël. L'éternel, son Dieu, est comment est avec lui. Amen. Amen. Amen. Frère, il n'a pas abandonné son peuple. Amen. Il le conduisait certainement. C'était là la différence entre les autres, effectivement, par rapport au peuple d'Israël. Il, il le conduisait et il dit il est son roi l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buf. Amen. Amen. Ce n'est pas la force du peuple, mais Dieu réellement était avec son peuple. Amen. Donnant la foi de la et combattant pour son peuple, il dit Mais l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Il <rire> dit Si même j'ai prononcé 100 000 malédictions, rien Amen. ne peut lui arriver. Amen. Amen. Ah, c'est la vérité. Amen. Je peux même aller consulter tous les, pas moi, pas, tous, les, tous les sorciers de la terre entière. Son Dieu est avec lui. Amen. Amen. Israël. Écoutez bien, il dit ni la divination contre Israël. Autant que c'est à à Jacob et à Israël, quelle est l'homme de Dieu C'est un peuple qui s'élève comme un lion, il se dresse comme un lion, il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il a pu effectivement le sang des blessés. Amen. Donc, lorsqu'il pouvait prononcer ces paroles, ça montrait effectivement qu -ce, que ce que Dieu faisait avec son peuple et comment Dieu protégeait réellement ce peuple. Parce qu'ils avaient la parole de Dieu. Ils marchaient dans la voie que l'Éternel, notre Dieu, avait réellement établi pour ce peuple. Et Balaam parcourait effectivement. Alors cet homme, effectivement, même Balaam, il était tellement si nerveux, dit, mais je veux que tu puisse trouver un moyen pour que ce peuple soit détruit. Malgré ce que Dieu disait, malgré la parole qui était apportée, effectivement, frère, parce que Dieu parlait quand même. Mais qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que Balaam faisait, qu'est-ce que Balaam faisait. C'est ça aussi, frère. C'est vrai que Dieu soit béni, parce que la Bible dit, mais mes brebis entendront ma voix. Amen. Amen. Balaam était là avec, le, voilà, ça, il disait, mais oui, c'était un prophète, et Balaam était un prophète, frère. Quand vous avez un mauvais esprit, une haine au dedans de vous, même Dieu peut vous parler, mais c'est pas, vous ne pas saisir. Mmh. Il peut même agir devant vous. Mmh. Vous ne voyez rien. Mmh. Pour nous comprendre ça, frère, que Balaam, Balaam, Balaam, il, il, il dit, mais il là-bas que oui, Balaam était un prophète de Dieu, si je la prends, il va maudire, ainsi Dieu va maudire. Parce qu'il dit, mais qu'est-ce que l'éternel t'a dit? N'est-ce pas? Mm. Cet homme, il dit, il vient avec un signe, il dit, mais l'éternel m'a dit ceci, il dit, oh, oh, oh, je ne peux pas maudire, je ne peux pas... Seigneur, il pitié de moi! Non! Il dit, mais viens encore ici! Je veux que tu le maudisses. Avec le mot total. Et Balak, et Balaam, le Dieu aussi avait. Et il continue, il dit, mais oui. Il dit, mais dit. Alors maintenant, regardez très bien ce qui s'est passé ici. Après cela, maintenant, vous voyez au, au chapitre 24, verset 1. Regardez bien. Pour que vous comprenez l'intention de Balaam dans son cœur. Balaam vit que l'éternel... « Trouvez bon de venir Israël, il alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements, mais tournant son visage du côté du désert. » Vous avez cela mm -hmm. Alors, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus, alors l'Esprit de Dieu fit sur lui. Balaam prononça alors cette paroles et ce sera effectivement dit... Parole de Balaam, fils de suivre, si parole de l'homme, qui a le verre, peuple parole de, de celui qui entend les paroles de Dieu, celui qui voit bien, celui qui possède ainsi, ainsi, qu'elles qu sont belles, tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël, et ces tentes. Là maintenant, voyez-vous, Dieu montre, ceci a été permis, effectivement, en fait, que cet homme passe pour que nous puissions avoir la connaissance du regard que Dieu posait sur son peuple. Amen. Malgré l'intention qu'avait dans le cœur, soit le prophète Balaam, soit Balaam, roi de Moab, effectivement, cet homme a remarqué, il dit « Mais oui, il n'a plus allé parce qu'il a compris que tous les efforts qu'il faisait pour que Dieu m'audisse, ça ne marchait pas. » Il voulait réellement m'audire, effectivement. Et puis il dit « Mais je ne peux plus aller parce que je ne peux même pas m'audire. » Quand je pensais à la malédiction, ça sort autre chose. Dieu change en bénédiction. Amen. Alors, regardez maintenant, l'astuce, frère. L'astuce que Balaam a trouvée. Il dit « Mais comme vous voulez que vous voyez que je suis un homme... » Et voulait faire de moi encore très important. Puis, bon, comme je vais venir, je viens, mais je vais vous montrer de quelle manière vous faites faire tomber ce peuple. Parce qu'aussi longtemps, et c'est vrai, frère, aussi longtemps qu'il demeure effectivement dans les choses de Dieu, et Dieu ne peut rien faire. Et pour qu'il puisse être réellement aussi vaincu, je vais te montrer la voie par laquelle tu vas le faire. Notre frère a lu effectivement ici, dans le chapitre 25, au verset 1, il dit Israël demeurait donc à et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, et invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu, et le peuple mangea, et se procédant devant leur dieu. Ils se attaché à Balpéro ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. Bon. Peut-être en lisant ceci, vous mais oh, mais quand est-ce que Balaam ben, a eu à pouvoir quand même dire à Balak et, et fait ceci pour que ce peuple organise une grande fête. Vous suivez Organise une grande fête, effectivement, et puis bon, invite le peuple effectivement avec beaucoup d'honneur ils viendront tous et quand ils viendront alors à ce moment là certainement voilà ce qui va se passer ils briseront la parole de Dieu les mes frères quand est-ce que Balaam a eu à pouvoir dire cela prenons livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Vous suivez? Pourtant c'était un prophète, non? Des gens attachés à la doctrine de Balaam qui faisaient quoi? Qui enseignaient à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse de viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livrasse à Amen. Amen. Amen. Amen. Vous voyez, frère, un prophète mm. que Dieu ait pitié. Vrai que le Seigneur vous réveille, frère. L'accord, la grâce de pouvoir réellement réaliser que Amen. dans ces temps du soir, la lumière a brillé. Amen. Dieu continue de conduire ceux qui sont à lui. Amen. Si tu n'es pas de Dieu, frère, tu retourneras là où tu as vomi. Mais ceux qui sont de Dieu continuent. Oh, frère, la menthe, vous avez Oh, mais une scène, tout à fait... C'était Bénin, non mm -hmm. Une grande fête où tout le monde doit arriver à pouvoir venir. Et en plus, nous sommes tous frères. Le Moabites et aussi les Israéliens. Mm -hmm. En plus, nous avons le même Dieu. N'est-ce pas vrai mm -hmm. C'est vrai ou pas mm -hmm. Ah oui. C'est sûr, ça dit... À ce moment-là, on dit, mais, ah oui, mes frères, qu'est-ce qu'il y a de mal oui. ah, qu'est-ce qu'il de mal Oui, Balaam ma avait soufflé. Non mais, fais le grand fête, tu verras il me, Nous accrochons à la parole de Dieu maintenant, nous voyons que ce que Dieu fait, alors fais-les venir Quand ils vont venir, effectivement, et eh bien là, ils vont briser seulement ce que Dieu avait déclaré, et tu verras, et c'est comme cela, c'est comme cela, que la chose arrivera. Satan est toujours très rusé, il faut toujours se poser la question, quel est le but la motivation, pourquoi ça on fait ceci C'est sûr et certain. Oh, vous direz, Frère Léonard, je vous l'ai dit tout à l'heure ce matin, j'ai dit, j'ai béni Dieu en fait. Amen. Et Dieu a conduit les choses d'une manière particulière à lui, pour que les choses soient aussi claires pour le peuple de Dieu. Et je le remercie beaucoup. Amen. Amen. Parce que souvent, le frère Léonard, lui, moi, je n'ai jamais empêché qu'il n'existe soit. Amen. Dieu connaît mon cœur. Amen. Mm -hmm. Mais que Dieu bénisse mon précieux frère. Amen. Amen. Amen. Dieu l'a utilisé d'une manière aussi claire et précise. Amen. Personne ne peut dire que Dieu n'a pas parlé. <rire> ne vous laissez pas votre orgueil. Oui, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Dans les temps à venir, vous savez, les choses ne sont plus pareilles. Il nous introduit dans les choses encore beaucoup plus profondes, spirituellement, que nous sommes amenés à pouvoir savoir les Saintes Écritures, que Dieu accorde la grâce. Il nous ouvre les yeux pour que nous puissions savoir les temps dans lesquels nous vivons et aussi de quelle manière les choses doivent aller. Nous allons prendre les Saintes Écritures dans le livre de au chapitre 2. Oh, les temps est tellement avancé. Oh, vous savez, je ne pensais pas que Dieu vous bénisse richement. Nous irons peut-être là, et puis nous allons nous arrêter là. Nous irons, et puis Dieu vous l'aime. Acte au chapitre 2. Nous irons à partir du verset 40. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour là le nombre des disciples s'augmenta. D'environ 3000 âmes, et persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la faction du pain et dans le prière. Amen. Amen. Précieux sauveur, je voudrais te dire encore merci. Mon je l'ai dit devant ton peuple, mon bide, mon saint te demandant. Grâce et miséricorde, Père. C'est vrai, tu m'as fait asseoir, tu m'as montré tout ce qui s'est passé, mon bénévole mon Père Saint. Que, que tu connaissais réellement mon cœur, comme je t'ai pleuré la grâce de la vie, parce que je ne pouvais pas arriver à cela, mon Seigneur, mais toi, tu as saisi réellement mon père. Merci pour mon bénémoine, frère, mon, oui. mon, mon père. Que ton nom soit béni encore ce matin, Seigneur, parce que tu vis. Et tu veux que ton peuple soit averti dans tous les domaines, de mon père, et qu'il sache en marcher avec toi, Père. Et ce matin, je te loue encore, peu importe la pensée d'un frère ou d'une soeur. Aujourd'hui, il est devant toi, le seul juste, c'est toi. Or, oh, tu prends le compte de chacun d'un père. tu agis avec eux comme toi tu le veux, Père. Nous avons déclaré ce que tu voulais, Père. Et maintenant, nous te remercions que vous vous pour poursuivre qui tu nous encore ce matin. Nous avons ainsi prié pour nos églises. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne vais pas être long, mais il est à tout de Nous l'avons lu, et comme nous pouvons l'observer dans les Saintes Écritures, c'est à cela que le Seigneur, notre Dieu, ramène véritablement son peuple à pouvoir considérer les choses qui sont d'une importance capitale et qui concernent réellement l'action de Dieu et l'œuvre de Dieu pour qu'il puisse avoir les yeux ouverts et qu'il prenne part. Vous vous dans les saintes écritures, effectivement, de, de quelle manière cet homme de Dieu pouvait parler, effectivement. À, à ce livre-là, crois que C'était Luc, effectivement, qui, qui parlait, vous voulez lire avec vous, qui parlait à Théophile, henri pour, pour lui montrer les choses. Regardez cela. Luc au chapitre 1, je pense que c'est là. Luc au chapitre 1, il dit Plusieurs ayant donc entrepris de composer un récit. Luc chapitre 1, c'est 777, ah, 777, 777, 777, 777. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont donc accomplis parmi nous.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 Donc, il dit effectivement qu'ils étaient des témoins oculaires, des gens qui ont eu à pouvoir être là et qui ont pu voir et qui ont pu entendre effectivement. Et, et c'est la même, la même parole, effectivement, d'une manière aussi précise que l'apôtre Pierre, qui, qui répétait effectivement, la lu avec vous, je pense, que ce dimanche passé, je suppose, là, dans les actes, effectivement, au chapitre 4 ou 5, je suppose. Acte chapitre 5 ou 4, ici. Oui, acte chapitre Pardon, 4, 4, pardon. Ah, chapitre 4, verset, verset, verset 18, il dit, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19, il dit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Donc ces hommes réellement, ils avaient vu de leurs yeux et ils avaient aussi entendu de leurs propres oreilles. Ils ont vu l'action de Dieu. ils ont vu effectivement ce que, ce que les l'Écriture avait annoncé et qui est, qui est venu effectivement à leur accomplissement ces jours-là. Comme Philippe pouvait dire effectivement à nous avons trouvé celui de qui Moïse... Oh, j'aime beaucoup ça. Et les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, effectivement, fils de Joseph. Et Cet homme Philippe était tellement heureux de voir annoncer cela à Nathanaël, en réalité. Il dit nous, nous ici, nous avons trouvé, parce que ce que les saints d'Écriture avaient annoncé, nous, nous, avons, nous savions cela, nous l'avons entendu parler de cela, mais maintenant nous n'avons plus voir cela ici. Et puis, et lui dit Mais petite béni, quelque chose de bon, effectivement, ce côté là, et vous savez la suite, effectivement, de cela. Donc c'était réellement des gens qui n'étaient pas des aventuriers en fait. C'était des gens qui étaient conscients réellement de ce qu'eux, ils avaient vécu, ils avaient pris part. C'est pourquoi, vous savez, lorsque le Seigneur est monté au ciel et que le Saint-Esprit est venu, une foi aussi puissante, ils avaient tellement envahi parce qu'ils avaient la certitude des choses. Parce qu'ils disaient Mais nous étions avec lui, il est vraiment monté, nous l'avons vu. Et puis le Saint-Esprit qu'il avait promis, et se saluts, mais dans lui toutes choses sont donc possibles. Pourquoi même quand ils pouvaient passer ils pouvaient marcher sur le chemin ils voyaient quelque chose avait encore pris un degré tout à fait supérieur à eux. L'accomplissement de la parole de Dieu et parce qu'ils avaient pris part à ce que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir leur montrer. Ils avaient un modèle parfait. Ils avaient un maître parfait dans sa façon de pouvoir parler, enseigner et montrer les choses. Pierre était un des hommes les plus heureux parce que c'est à lui que le Seigneur a dit, mais tu es heureux oh Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair saint des saints, mais ça, et cet homme, il, il, Tu crois, que parmi... Tous ce qui marchait avec le Seigneur, et quand lui, il le regardait, oh là là, son cœur jubilait tout le temps, il était tellement dans la joie, parce qu'il avait réalisé qui était cet homme-là, et c'était réellement ce que les prophètes avaient annoncé, qui a trouvé réellement son accomplissement au notre temps. Alors la parole qui leur était donnée, ils devaient la garder effectivement du fin fond de leur cœur. Et ces jours-là, le temps étant arrivé effectivement aussi, ils ont eu à pouvoir apporter cette parole... À ceux qui étaient venus pour qu'ils puissent arriver à pouvoir aussi prendre part à l'action de Dieu, effectivement, parce que eux, ils étaient des témoins oculaires de ce que le Seigneur avait annoncé qui était accompli et qu'ils avaient vu l'action de Dieu de leurs yeux, de leurs mains. c'était aussi dans, dans un genre, nous lisons cela. Il dit pour ce que nous avons vu un genre, je pense, vous connaissez cette écriture, mais nous allons le lire avec vous rapidement. Un genre, oui.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 Donc, il nous fait savoir effectivement que ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu nos yeux et que nous avons contemplé, que nos mains ont touché. Donc, ils ont pris réellement part à l'action de Dieu. En réalité, ils étaient il réellement certains des choses qu'ils ont passées et que de ce que réellement le Seigneur avait annoncé, qu'il devait aussi arriver à voir prendre place, il avait pris part aussi à cela. Il avait la certitude. C'est ainsi que nous remarquons que lorsque cette parole a été annoncée à ce qui était là, la Bible nous dit, comme l'avons entendu la fois passée, qu'ils persévéreraient dans l'enseignement des apôtres. Et ça, c'est réellement le fondement, la base sur laquelle, effectivement, l'Église tout entière. Quand on parle de l'Église, effectivement, il s'agit de ces hommes, ces hommes et ces femmes qui, de tout leur cœur, lorsqu'ils ont entendu d'abord parler du Seigneur alors qu'ils vivaient dans le péché, ont été touchés dans leur âme, ils ont donné leur vie au Seigneur, consacré cette vie vraiment à ce que le Seigneur soit réellement leur maître et leur chef, et qu'ils ne vivent plus comme ils le voulaient, mais qu'ils veulent maintenant se consacrer à ces sauveurs-là, et qu'ils ont aussi expérimenté la sanctification, c'est-à-dire que le nettoyage véritable, comme la Bible dit en vérité, comme cela a sanctifier par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la sanctification, c'est les réellement vrais et qui ont expérimenté en fait la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-Esprit confirme la nouvelle naissance. Amen. Amen. Donc ce baptême du Saint-Esprit, alors qu'ils ont affirmé la nouvelle naissance, maintenant Dieu vient maintenant pour dire, mais celui-ci est à moi et il vient et t'aime là-dedans. Alors cet homme ou cette femme est placé dans le corps de Christ. C'est ça qu'on appelle l'église, en fait. Donc, sa langue a été brûlée, changée. Sa façon de voir a été changée. Et son cœur aussi a été changé. Son âme aussi a été transformée. Effectivement, cette âme a été sauvée. Ses désirs sont tout à fait différents. Amen. Et cet homme ou cette femme qui marchait sur les désirs de la chair, marche maintenant sur les pensées, les désirs, de l'esprit. Il s'accroche, effectivement, à ce que tout ce qui est en lui soit soumis à la parole de Dieu. Alors cet homme, cette femme, effectivement, il a un désir de voir sa côté, on dit, à sa, sa cause simplement à ce que Dieu dit. C'est pourquoi il dit, mais il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous l'avons entendu, frère, mais le Seigneur veut que nous puissions revenir à ce point-là parce que c'est absolument important, frère. Ce que les apôtres ont déposé, c'est la parole qui amènera effectivement l'Église tout entière à l'achèvement. Amen. Parce que les dépôts qu'ils ont eu à pouvoir. C'est pourquoi vous remarquez très bien, frère et soeur, que, oh, l'apôtre Paul parle effectivement à Timothée, mais Timothée mon enfant, Timothée, mon enfant, en le suppliant, mais garde les dépôts que tu as reçus. Oh, C'est vrai? Oui. Parce qu'il dit, mais tu as vécu avec moi, et tu as vu effectivement mes souffrances, mes combats, ceci et cela. Et la parole, effectivement, au milieu des tribulations, au milieu des de haines, des de ceci et de cela. Mais sache, effectivement, qu'il faut que tu sois un bon soldat de Christ. Et en gardant cette beau dépôt, effectivement, la parole que tu as reçue, parce que c'est comme cela qu'il a eu à pouvoir recevoir par cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, et aussi les autres, effectivement. Mais remarquez ce qui est merveilleux, frères et sœurs. La particularité est que cela, le Seigneur nous montre dans les saintes écritures pour nous. Pour faire que nous puissions aussi avoir cette, cette confiance et cette foi. Si Dieu nous enseigne, c'est pour que nous grandissions de plus en plus. Amen. Pour que réellement, nous puissions plus être des enfants flottants, mes hein, frères. À, à, à, à tout vent, quand il y a un mouvement qui surgit là-bas, on va à gauche. Quand ça surgit ici, on va à droite. Il faut qu'on ait un fondement sur lequel nous nous trouvons. Et nous savons que ça, ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures, parce que ce n'est pas conforme à ce que les apôtres ont eu à pouvoir annoncer, parce que nous savons une chose que, pour que nous aussi, l'Église de cet âge, effectivement, puissions aussi prendre part à, aussi à, à l'ensemble de ceux qui ont précédé, il faut qu'on soit sous le même fondement, nous puissions avoir le même évangile, effectivement. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons dit, passé effectivement que le Seigneur était était, était, je pas dire, mais il était, censé pouvoir envoyer un prophète pour pouvoir nous ramener sur ses fondements véritables, sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, effectivement. Donc, c'est vraiment fondement que les apôtres vont avoir annoncé l'évangile. Mais regardez ce qui est merveilleux, frère, ce sera pour que nous puissions voir l'importance, effectivement, de revenir uniquement et simplement et certainement sur ce que les apôtres ont enseigné. Et aussi, on doit comprendre effectivement ce que cela veut dire. Regardez dans les Saintes Écritures, il s'est passé quelque chose. Dans le livre des actes, au chapitre 15, je vais le lire avec vous. Chapitre 15. Le verset 1, il dit Quelques hommes venus de la Judée enseignaient le frère en disant. Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvé. Paul et Barabbas furent avec eux un débat et une vive discussion, et le frère décida que Paul et Barabbas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie racontant la conversion des païens et y causait une grande joie à tout le frère. Arrivé donc à Jérusalem, il fut reçu par l'église, les apôtres et les anciens, et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Vous suivez Verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru. Donc, ces hommes-là avaient réellement cru, ils ont cédé des qui avaient cru, c'est en disant qu'il fallait circoncire le païen et exiger l'observation de la loi de Moïse. Faites ça, quand vous observez dans les scènes d'Écriture, il y a une chose qui est très importante. C'est que lorsque le Seigneur a appelé Abraham, a sortir effectivement, à quitté son père et sa mère, sa patrie effectivement, à l'un pays que Dieu lui montrait, effectivement, oui, Dieu a fait la promesse à Abraham lui parlant. Et puis il est arrivé à un certain moment, Dieu, Dieu est apparu encore à Abraham dans chapitre 17, il lui dit une chose, c'est si regardez ça. Genèse chapitre 17, c'est cela, oui. Genèse chapitre 17, il lui dit. Verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'ai J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sous sa face et Dieu lui parla en disant Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te père d'une multitude de nations. Je te rendrai donc fécond à l'infini et je serai de toi des nations et les rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en mettant laquelle je serai ton Dieu et c'est ta postérité après toi. Je te donnerai et te à tes descendants, après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays des Canaans en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre, entre moi et vous, et ta postérité après toi. Vous suivez Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qui soit né dans la maison, qu soit qui soit pris l'argent, de tout fils étranger, sans pas de la terrasse on devra circoncis celui qui est né dans la maison, et celui qui a qui a pris l'argent, Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mal incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair. Sera donc exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Donc, ça, c'est la parole de Dieu, mon frère et ma sœur. Et ça, c'est ce que Dieu et tout fils d'Israël savaient que s'il n'était pas surconcis, il était exclu. Donc il lui fallait réellement la circoncision. Et selon ce que Moïse avait établi, effectivement, il fallait que cela soit fait comme cela. Il fois que tu étais réellement circoncis, tu étais différent d'autres nations, effectivement. Tu étais un peuple qui appartenait à Dieu, tu es rentré dans la de l'éternel. Donc tout fils, tout en tout mal, effectivement, en Israël devait être circoncis. Alors, remarquez ceci, frère. Il s'est passé quelque chose. Les apôtres sont venus apporter effectivement la parole que le Seigneur leur avait donnée en réalité. Le Seigneur lui-même, vous savez cela, quand il est né, lorsqu'il a quitté les vêtements, le huitième jour, il fut amené. Vous savez cela, non Pour qu'on accomplisse effectivement ce que Moui et c'est exactement vêtements qui est Siméon, dans les temples, effectivement, ainsi de suite. Donc, il devait accomplir effectivement ce qui était dit dans les écritures. d'écriture. C'est vrai ou pas et puis, quand il est venu, il a prêché la parole il a annoncé effectivement cela. Alors, mais regardez très bien, frère. Lorsque les apôtres ont entré en effectivement, avec l'évangile, la parole qu'Eston si avait donnée, avec l'onction, effectivement, ils ont commencé à prêcher. Et beaucoup d'hommes ont commencé à croire, effectivement. Et les gens ont pu croire, effectivement, l'action de Dieu. Et ceux qui ne connaissaient pas ont entendu, effectivement, la parole. Maintenant, il s'est posé un problème. Puisque l'évangile, maintenant, a été apporté, maintenant. En dehors d'Israël. Vers qui Mais vers les païens. Parce qu'en Israël, il n'y avait pas de problème. Pour la circoncision, la question ne s'est posée pas, vraiment. Parce que tous, depuis leur naissance, tout mal était toujours circoncis. C'est vrai ou pas vrai. Vous le croyez Amen. Amen. Amen. Non, quand ils recevaient les, les seigneurs de l'Église, c'est tout leur corps, évidemment. oh moi, il n'y a pas de problème parce que circoncision, je me regarde, je suis circoncis. Donc, déjà, il a la parole que Moïse avait dite, effectivement, j'y suis dedans, maintenant je l'ai reçu, il n'y a pas de problème. Donc, il ne se posait même pas la question. S'il vous plaît, votre attention, mon frère et ma sœur, je vous laisserai partir d'ici là. La question ne se posait même pas. Mais maintenant que l'évangile a été apporté maintenant en dehors des frontières d'Israël, vers les nations, là, le problème compte. Parce que les nations ont leur coutume. Il n'avait jamais connu l'idée d'Abraham. Donc, ni entrer dans l'alliance, effectivement, ils étaient des incirconcis. Des hommes en lesquels je ne veux même pas entrer parce que... Il n'y a rien de bon là-dedans. Des incirconcis. Et vous vous souvenez encore, et soeur, pendant que le Seigneur était sur la terre, alors que la femme syrophénicienne, étrangère en Israël, venait vers lui, effectivement, pour demander l'assistance, afin en fait, que le Seigneur puisse... Elle m'a prié pour que sa, sa fille puisse délivre. Il dit, mais oh là là là là, je n'ai pas été envoyé pour donner le père aux chiens. Mmh. N'est-ce pas, non mmh. Il dit, mais ce que j'ai, vous êtes fatigué ou pas Non. Si vous, si vous êtes fatigué, levez-vous partir. Alors, on va te prier maintenant pour vous partir. Il est, il, est, il est 12h40. Je m'arrête dans deux minutes alors, comme ça vous partez chez vous. Non Non. non. non. Tu ne vous obliges pas, hein vous voulez pas Amen. que Dieu accorde la grâce c'est absolument important frères et sœurs c'est nécessaire pour notre marche Amen. parce que nous devons Amen. être assis dans le choses de Dieu Amen. je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain mais Dieu veut que vous puissiez apprendre le chemin. afin que vous demeuriez fondés il inébranlable dans les choses de Dieu. Amen. Ça, c'est absolument important pour vous. Frère, c'est nécessaire. Quand nous avons fait un pas avancé avec Dieu, nous ne tournez jamais en Amen. arrière. Amen. Pour que vous avanciez, vous devez être sûr que c'est Dieu qui nous parle. C'est pourquoi Dieu veut vous instruire. Que vous puissiez avoir... Vous savez, dans la maison de Corneille, pour que le Saint-Esprit agisse, il fallait que le cœur se donne. Amen. Mais si vous n'avez pas le cœur à la chose, comment voulez-vous que le Saint-Esprit continue à pouvoir donner C'est vrai qui bloquez. Vous vous souvenez de ça Amen. Si vous voulez qu'il donne, alors montrez aussi l'empressement. Alors il donnera davantage. Et c'est vrai, comme les Saintes Écritures le montrent, frères et sœurs. Ce peuple ne connaissait que des, des Apollons, des Jupiters, des, des Athéna, des choses comme ceci, comme cela. Les divinités d'un fait étranger. Ils vivaient selon leurs coutumes, le, le, tout ce qu'on peut apprendre, effectivement, là-bas. Je vais être beau. Donc, en ce qui concerne ce que Dieu faisait à Israël, comme Dieu dit, il n'est pas bon de donner la nourriture d'enfants au chien. Donc, on ne peut pas donner cela. Et puis, il dit, les chiens, les chiens... Va bah, oh, j'ai les pièces qui tombent. Amen. Amen. Dit, ça, ça, ça touche vraiment le cœur. Amen. Il dit, non, non, non, non. Hey, il partait comme ça, il partait, il dit non, non, il n'est pas bon de noter les enfants chien. chien Non, non, non, chien, non, non. Je suis venu pour l'enfant d'Israël. Pas pour les chiens. Oh. Il connaît son chien. Il disait, mais. Recevez, envoie-la, envoie-la mettre. Il dit, mais. -voilà, -voilà, mais j'ai dit une parole de Dieu comme ça, il m'a samaré. Hein. Il dit, allons-tu enfant, pas enfant au chien ici, je suis pas. Ah, il dit, mais oh, je suis une chienne, je l'accepte. Le maître et le sauveur les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Mais le cœur du Seigneur a été touché. Ils ont le dit, mais ce n'est pas possible. Amen. Femme, ta foi est grande. Amen. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Frère, que Dieu trouve cela aussi en nous. Amen. Amen. Oh, même quand il est il dit maître, tu as raison. Amen. Amen. Je t'en supplie. Aide-moi à marcher avec toi. Enseigne-moi encore davantage, Amen. même s'il faut passer 20 heures. Hum mon Amen. nom. Amen. Frères et sœurs, c'est à ce moment-là que les cieux vont s'ouvrir. Pour toi mon frère, Amen. pour toi ma soeur, et tu verras les anges. Amen. Amen. Ce n'est pas réservé seulement aux certaines catégories de prédicateurs, mm -hmm. non, à chaque fils Amen. et fille de Dieu. Amen. Dieu peut t'amener dans sa présence pour que tu contemples la face Amen. de celui qui t'a sauvé, et celui que tu aimes de tout ton cœur, et celui qui est ton époux à toi. Oui, donc ce peuple était là, dans ces conditions-là. Oui, vous vous rendez compte, et puis, en entendant maintenant, que réellement que ces gens-là, oh, qui étaient touchants, impressionnant, ce que quand ils entendaient l'Évangile, la parole de Dieu, alors leur cœur était vraiment touché, et ils s'est donné au Seigneur. Alors maintenant, la question se pose, mais qu'est-ce que nous allons faire, puisque ils se sont donnés au Seigneur? Amen. Amen. Amen. Mais ils l'ont accepté même. Alors ce qui veut dire que non, ils l'ont accepté comme nous aussi. Parce que là, le jour où le Saint-Esprit descendu Saint chez ça était un problème même parmi les frères croyants. C'est pas possible ce qui s'est passé. Parce que les nations n'ont pas droit à ça. Non, non, non, non, non, non, non. non. Et met avec, avec sa famille, avec tout ce qui mange là, mélanger des choses à varier. Parce que les enfants d'Israël avaient des choses qu'ils ne pouvaient pas manger, ne pouvaient pas toucher. Mmh. Mmh. Vous connaissez cela, non Amen. Amen. Mais les Romains, tout ça. Manger du porc, de tout. Tout, tout, tout, tout. Manger, hein. Ça a passé. Et puis là, voir que ces jours-là, le Saint-Esprit, le Saint-Désidant, le, le Dieu du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, frère, le Dieu du ciel est descendu dans ces hommes-là. Amen. Le nom de Jésus, c'est le plus grand nom. Amen. Amen. C'était la première fois pour eux d'entendre que dans ce nom-là, il y avait le pardon. Dans ce nom-là, il y avait la délivrance. Il y avait une nettoyage. Amen. Il avait le nettoyage. Amen. Et les rempli ça. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh frère, nous avons quelque chose. Vous savez, c'est ce que Dieu soit dit. Nous avons la plus grande bombe, des bombes, des bombes, des bombes atomiques. La plus puissante des armes, C'est la vérité, ça. Amen. Amen. Et détruit tout. Et, et quand il arrive, frère, elle nettoie tout. Amen. Alléluia. Amen. Et fait d'un homme qui était comme un chat un fils parfait de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est vrai. Dans suis où tu voterais, où moi je voterais. Amen. Amen. Il m'a fait sortir. Il m'a lavé. Alléluia. Amen. Oh, j'ai porté les pantalons serrants avec des, des vestons qui étaient comme ça frère. Quand il m'a lavé, mon pantalon s'est élargi. Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'étais un pauvre. Vous savez, j'étais un chien, quand on est santé. Mais il m'a lavé. Il m'a appris à commencer à voir ma bibliothèque. Amen. Amen. Amen. Mmh. Oh, il est un père. Amen. Amen. Il est vraiment un Dieu parfait. Et quand il est parmi les nations, effectivement, il est rentré. Oui, il devait instruire. Mmh. Alors voyez-vous, ils se sont posés la question. Mais oui, mais ils ont reçu ils ont dit, le même évangile Parce que Pierre, auquel Dieu bénit cet homme dit, il dit, mais pourriez-vous moi résister à donner les baptêmes Assurez-vous aussi, le même Saint-Esprit t'annonce. Dieu n'a pas fait de différence que celui qui a reçu était spécial. Frère, Amen. non. La même colonne de feu qui était avec William Ranam, c'est la même aussi avec nous. Amen. Amen. Amen. Pourquoi, frère, pourquoi Ce n'est pas l'homme qui est important, oh. c'est la colonne de feu. Amen. Les Amen. gens ont confondu tout. Amen. On commence à y aller, la personne, frère, je ne sais pas, mais que Dieu, frère, je ne sais pas, que Dieu accorde la grâce. Amen. Amen. Dieu veut conduire son peuple jusqu'à ces jours. Amen. C'est Dieu qui conduit, par les mots. Amen. Amen. Amen. C'est ainsi que cet homme leur dit devrais-je refuser des mots Il dit Oh, Dieu a donc accordé la répentance. Rien, enfin, qu'il soit aussi sauvé. Vous vous laissez là. Quelque chose s'est passé, en fait. Ah oui, ça c'est. Et alors maintenant, partout où l'évangile passait, et que les saintes écritures leur étaient montrées, montrant aussi l'auteur de leur délivrance, et leur vie aussi, comme l'apôtre Paul, pouvait l'expliquer aussi, ainsi de suite. Alors là, le cœur était touché et ramené réellement à Dieu, et croyez en ce dieu, mais lequel Dieu croyait-il Que Dieu soit béni. Celui dans Romain, il était qu'il dit, mais il dit, mais il dit, mais dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Comment nous évoqueront-ils celui en qui ils oui. n'ont pas cru? Alléluia. Amen. Quoi, comment quoi, ont dit? en celui dont ils n'ont pas entendu parler C'est-à-dire des païens, des idolâtres, effectivement, mais de fallait. La bonne nouvelle. Pas les, les fables, pas les histoires, non. Il leur fallait l'évangile qui montrait la différence. C'est vrai, frère. Vous savez que chez les Athéniens, ils, ils avaient des poètes qui savaient faire des beaux discours. C'est vrai, non C'est vrai. à je vois à 13 ou 12, effectivement, dit mais je vous trouve, effectivement, des dévotions. Ils avaient tout le temps des poètes qui venaient leur raconter beaucoup d'histoires ce jour-là et trouvent un homme qui vient dire à ces dieux inconnus-là, que vous adorez sans le connaître, je vous l'annonce. Il dit Ah, peut-être qu'il va nous raconter. Il dit Mais il entend la parole qui sort Il, il dit Il y a quelque chose de très différent mm. par rapport à nos poètes ici, et Et cet homme ici, mais quand il parle de son dieu là, on comme s'il l'a vu, comme s'il l'a touché. Mm. Amen. Amen. Oh oui, frère. C'est la vérité, ça. Amen. Amen. C'est sûr. Et on a dit, mais c'est pour ça dit mais, dit, mais ça va suivant la foule, ça trouve pas. dit, mais parle-nous encore. De qui Mais de ton Dieu là. Donc tu parles effectivement. Non seulement que la parole traversait l'âme. Il sentait dit, mais ça, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas un poète. Et non seulement cela, mais Dieu accomplissait des politiques. Amen. Il pouvait voir carrément que ici, c'est. Vous savez qu'on a pris Paul euh, bar, et Barnabas comme étant des de, de dieux Jupiter et, et, et Mars, je pense, quelque chose comme ça. Vous vous souvenez, non mmh. enfin, Oui, il nous a pris comme des dieux... Les... Vous, avez, vous, avez dit, mmh. vous avez vu cela Vous avez pris même avec des torrents pour les offrir. J'ai dit, mais, oh, les dieux sont parmi nous Oui, ils étaient des dieux. Mmh. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mais pas dans le sens que vous pensez. Mmh. Vous avez compris, non Amen. Salvation. Parce que Dieu, le fils de Dieu, au travers lequel Dieu agissait, ce n'était pas des Jupiter ou des Juno, ou des histoires comme ça, non. C'était en fait des. Alors, ils pouvaient voir réellement cette différence. c'est donc, donc, ces hommes qui recevaient donc cet évangile, alors il y avait une révolution qui s'est passée même dans leurs habitudes. Et pour bon, les enfants d'Israël, c'était aussi interpellé. Mais ce peuple maintenant auquel on annonce, Alléluia. La parole qui était destinée au peuple d'Israël, un peuple qui connaissait les dieux d'avant, et ils ne le connaissent pas lui-même. on doit alors apprendre qui est ces dieux d'avant. Mais déjà en Christ, ils avaient tout. C'est vrai, non La Bible dit, vous ne le croyez pas il est bien. Il est bien, je Vous voyez les Mais bien. les vais vous montrent cela dans le sien. Pour le sien, je pense, le sien, vous le je vérifie l'heure, je vais m'arrêter un. Hein. Colossiens, regardez un. Colossiens ah, oui. Colossien, chapitre 2. Merci. Je dis cela, enfin, fait que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bonheur qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi, donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions que vous ont été données et abondés en action des grâces. Verset Prenez garde que personne ne fasse vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur le régiment du monde et non sur Christ. Car en lui habite complètement toute la prétude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Donc nous avons tout pleinement en lui. Amen. Amen. Donc il était donc nécessaire que ces nations, ce peuple de nations connaissent donc ce sauveur, effectivement, c'est ce que Dieu a fait au travers de lui. Et ils l'ont reçu de tout leur cœur. Maintenant, c'est poser la question, des Amérindiens, pour qu'ils soient maintenant comme nous. Parce que nous, depuis notre enfance, effectivement, tout homme parmi nous, doit être circoncis. Ça, c'est ce que Moïse avait dit, et personne ne peut changer, et personne n'a changé cela. Ça. ça a posé un problème mon frère et moi. Alors que, maintenant la question est celle-ci, parce que ils ont prêché, ils ont annoncé effectivement alors on arrive à ce problème qui est soulevé parmi les, les, les, les, les nations, le peuple païen qui a reçu effectivement la parole de Dieu et ces hommes-là étaient des incirconcis. Vous comprenez ce que vous avez dit, c'est un circoncis les hommes, non je ne vais pas faire un dessin, hein. Bon, c'était des incirconcis. Donc, oh, eux, ils savaient qu'effectivement, que pour rentrer dans l'alliance de Dieu, effectivement, comme il avait fait avec Abord, tout mal devait être circoncis. Et ça, c'est ce que Dieu avait réellement dit. Maintenant, ayant annoncé maintenant cet évangile aux nations, les hommes qui ont pris maintenant à cet évangile maintenant, alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec eux La solution la plus simple, effectivement, qui découle logiquement d'une personne qui allume et dit, mais oui, mais c'est tout à fait normal. Si ils ont accepté le même Seigneur que nous, on nous depuis un nous avons accepté, effectivement, maintenant, effectivement, que dans nos corps nous avons cette continents, et c'est Dieu qui l'avait ordonné à Moïse, et eh bien on doit revenir à la circoncision. Tous les païens parmi nous on passe, tout mal qui reçoit, on les fait dans une chambre après le baptême. Quelque part. Il faut le circoncilier. Donc, il y avait du travail. C'est vrai. C'est pas que je dis ça pour qu'on puisse... Tenir. Mais c'est ce qu'ils ce qu ont dit, non? Hein? Les pharisiens qui avaient cru. On dit, oui, certainement, ces hommes-là. A dit, mais c'est logique. Frère, il faut faire très attention. Amen. C'est nécessaire, frère. Faites très attention avec la logique. Mmh. Ça paraissait vrai, mais ça paraissait juste, effectivement, que ces hommes là, après le baptême, effectivement, ils ont cru, hein, ils ont cru, effectivement, ils seront baptisés, mais après le baptême, circoncision. Nous mmh. pourrons lire ce qu'ils ont écrit ici en disant, mais tous ceux qui avaient cru la patrie des pharisiens disent que qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le circoncis. Hein. Merci. 5. Acte 15, verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire le païen et exiger l'observation de la loi de Moïse. Voilà, donc c'était ça. Parce qu'Abraham, quand il était donc, avant, lorsque pas la circoncision même avancé à son âge, il fallait qu'il soit aussi circoncis. Donc là, ça paraissait tout à fait logique, parce qu'on disait, mais... Puisque, puisque, puisque, donc, là, il fallait arriver à ce point-là. C'est vrai, n'est-ce pas? Mm -hmm. Là, ça posait un problème. Ça posait certainement un problème sérieux. Qu'est-ce que nous pouvons arriver à pouvoir faire? Mon frère et ma soeur, c'est pourquoi les Saintes Écritures incitent vraiment d'une manière aussi claire et précise qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous suivez ça Il persévérait dans ce que les apôtres avaient eu à pouvoir réellement annoncer. Remarquez de quelle manière les choses se sont passées. Mon frère et ma soeur, si vous vous souvenez très bien pour la mort de Dieu, quand le Seigneur a posé la question en disant, mais qui dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme Vous vous souvenez oui. Les disciples ont commencé à dire, c on dit ceci, que tu es Jean-Baptiste ou tout le et puis c'est Simon Pierre qui a parlé. Il a dit, mais tu es le Christ, le fils du Dieu grand. Il a dit, mais tu es vraiment heureux Simon mon fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et les sangs qui te révèlent cela. C'est mon père qui l'a révélé. Et puis il a dit une parole d'une importance capitale. Il dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Mon frère et ma soeur. La question de la circoncision, c'est levée. Les pharisiens qui avaient cru aussi, effectivement, et qui vont aussi prêcher aussi à gauche, à droite, mais non, quand même, il faut faire circoncilier le fait. Il fallait maintenant savoir quelle était la volonté de Dieu pour ce temps-là, pour ce peuple-là, est ce que Dieu faisait. Est-ce qu'il fallait abolir la circoncision ou pas Dans le Seigneur Jésus a instruit ses disciples. L'air avait-il dit qu'effectivement il arrivera un temps où je vais abolir la circoncision naturelle Votre attention s'il vous plaît. C'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel de pouvoir voir que dans les scènes et questions, la question de la circoncision média était Effectivement, il fallait trouver une solution parce que c'était fondamental dans la parole de Dieu. Soit il fallait continuer à couper. Parce que si on ne le coupe pas malgré qu'ils ont reçu, eh bien, ils sont venus dans la circoncille. Donc, ne feront pas partie de l'Alliance. C'est vrai. Mm -hmm. Je pense à un livre de Galate, je suppose. Chapitre 5. Vous avez remarqué frère et sœurs, c'est l'épître Paul, donc l'épître de Paul au Galat, Vous suivez ah, oui. Les Galatiens n'étaient pas des, des juifs en fait, n'étaient pas des... Ce pas en fait les de Paul euh, au, au Judas, je ne sais pas moi à quel parti ou à Bethlehem ou à Bethlehem, je ne sais pas. Donc Galat, c'était en fait parmi les nations. Vous suivez Amen. Galat, c'était parmi les nations. Vous suivez cela Amen. Mm -hmm. ceux qui ont reçu effectivement cet évangile effectivement, qui sont en Galatie, ainsi, ainsi de suite. Ce n'était pas à partir de la fête d'Israël, c'était donc des nations. Bon, regardez ce qui s'est passé en parlant de la circoncision. Comment la chose s'est propagée, même jusque dans les provinces, les loignées, il bien, Nous ici. Cet homme, ici, au chapitre 5, toujours s'adressant, comme il dit, mais c'est pour, vers chapitre c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous suivez? Ah ouais. Voici moi Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Alors là, un homme Paul qui se lève et qui dit que si vous vous faites circoncilier, Christ ne vous servira de rien. Et pourtant, à la loi de Moïse, il faut couper. Oui. Votre attention, s'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, et je vous laisserai partir. Votre attention, frère. Remarquez, frère, l'importance de ce ministère. Le de voir réellement voir ce que les apôtres, pourquoi les scènes écritures mettent l'accent là-dessus Frère, il n'y avait pas une écriture où les seigneurs disaient, mais je vais pas pour l'Islam, vous faites ceci. Non. Remarquez ceci, frère. Ces hommes étaient réellement particuliers. Pourquoi parce qu'avec la parole qu'ils avaient reçue du Seigneur, lorsque quelque chose se présentait, où il y avait une incompréhension quelque part, le ministère et les dons que Dieu leur avait donnés. Vous savez ce que Dieu a dit de Paul, effectivement, dans les Saintes Écritures. Dans Acte 13, regardez très bien. Acte 13. Verset 47. Il dit Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cela la grâce que Dieu a accordée à, à l'Église de pouvoir avoir de tels hommes comme ceux-là, comme les apôtres la Bible le fait savoir. Regardez, frère, c'est au travers de ce ministère-là que le Seigneur Jésus maintenant vient pour révéler en réalité la pensée exacte de Dieu. La pensée exacte de Dieu au sujet même du problème de la circoncision. Vous suivez ça Amen. Donc, cela était quelque chose qui était fondamental dans la chair et qui devait effectivement aussi continuer effectivement dans la chair. Mais maintenant, quand le problème a eu à pouvoir surgir, il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire effectivement. C'est là que le Seigneur a dit. Sous cette révélation, je bâtirai mon Église, Amen. mon frère et ma soeur, pour qu'un homme puisse réellement arriver à pouvoir prêcher la parole de Dieu, la menant dans sa partie contextuelle comme Dieu le dit. Cela demande la révélation. Est-ce que vous comprenez Cela demande la révélation. De la parole de Dieu. Or, pour que toi, tu puisses avoir la révélation de la parole, il faut que Dieu te parle. Amen. Amen. Amen. Vous voyez ce que je disais il y a un temps de cela Il est impossible, frère, que toi, mon frère, que toi, ma soeur, tu crois vraiment à ce message du ton du soir et que tu sois convaincu. Si le même Dieu qui s'est révélé à William Branham à cet temps de aussi, ne vient pas aussi se révéler aussi à toi. Mm. amen. De la même manière mm. qu'il a révélé la parole à William Branham, mm. il doit aussi te la révéler. Amen. amen. La même chose, frère, même pour le baptême, effectivement, dans les eaux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir la même révélation que lui avait eue pour que tu crois à Amen. Amen. Il n'y a pas deux révélations. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent te révéler. Moi, je ne peux pas te révéler la parole. Je peux prêcher la parole. Mais c'est Dieu qui te révèle. Amen. Amen. Et Dieu a eu à pouvoir prendre ces hommes, effectivement, pour le placer à un niveau tel que, quand il s'agit de la parole divine de Dieu, de pouvoir réellement la placer dans son contexte exact, frère, le ministère apostolique, Amen. pour le corps de Christ, est d'une importance Amen. caractéristique. Amen. Amen. Pas le ministère des docteurs ou des pasteurs ou des physières, le ministère apostolique. Et ça, c'est important qu'elle mm -hmm. soit ramenée. Elle doit toujours positionner l'église. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Quand l'église va, va un peu à gauche, elle va un peu à droite. Frères et sœurs, Dieu qui aime son peuple, il doit envoyer. Amen. Amen. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait dans ces temps où nous vivons, frère. Et tu es un puissant prophète avec un ministère aussi puissant Amen. pour la restauration de la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien, frère. Toute la parole a été restaurée, frère. Pour que toi tu puisses puiser là-dedans, tu dois avoir le même esprit, Amen. la même colonne de feu, frère, qui m'ont à cet homme voici la chose, doit aussi être avec toi. Amen. Amen. C'est <t 'en> Ceci est si vrai. Regardez comment Paul a présenté la chose concernant la circoncision. Et c'est quand même étonnant, frère, de voir la manière dont la chose a été placée. Je vais m'arrêter d'abord à... avec ces exemples. prenez en romain au chapitre 2. Romains au chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 27. La circoncision est-il si tu mets en pratique la loi Vous suivez cela mm -hmm. Romains, ce n'était pas des juifs, hein mm -hmm. vous, vous connaissez, non mm -hmm. La circoncision est-il si tu mets en pratique la loi, mais si tu trans la loi. La circoncision devient une circoncision. Si dans la circoncis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision Vous suivez cela Amen. Vous voulez que je le lise encore Je le dis encore. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision, même en soi, devient incirconcision. Donc, toi qui es circoncis naturellement, qui bat la poitrine, que je suis un fils d'Abraham, lorsque tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Amen. Amen. Quelle connaissance. Amen. Père, c'est vraiment merveilleux. Dieu est merveilleux. Amen. Vous savez, Amen. ce n'est pas l'aptitude qu'un homme doit de nom. C'est-à-dire que Dieu a fait quand il t'appelle que d'un ministère, frère, depuis ta naissance, même avant que tu viennes sur la terre, Dieu avait déjà disposé en toi que les choses soient ainsi. Amen. On ne devient pas, mais on est né Amen. Amen. Amen. Quand bien même cet homme peut bien connaître la profondeur des choses, la gloire ne peut pas la venir C'est celui qui donne. C'est vrai, non? Amen. Et continue, regarder. Il dit, si donc l'incirconcis, Observe les ordonnances de la loi. Son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Amen. Amen. Voilà le Saint-Esprit qui enseigne, frère. Amen. Voilà comment il place les choses dans l'église juste. Pas que moi je suis voulu avec nous. Frère, c'est fondant toujours sur les saintes écritures. Amen. Amen. Et quand Amen. Dieu réfère, effectivement, il refait sous la base de ce qui est écrit. Amen. C'est vrai ou pas? Amen, est vrai. Ouais. Nous continuons, Elle est bien. Donc, les circoncis de nature qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Les juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. <rire> Alléluia. Mm -hmm. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà comment il nous amène à faire avoir cette volonté de Dieu parfaite. Et puis, il continue en disant, Mais les Juifs, c'est celui qui l'est à l'intérieur, intérieurement, Oh frère de l'homme qu'on prend à sa Et la circoncision, c'est celle du cœur, Amen. selon l'esprit, et non selon la lettre. Amen. Amen. Amen. Mais où va-t-il chercher cela frère? Amen. Dieu avait dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Amen. J'aurai de votre cœur le cœur de prière, effectivement. Vous savez cela? C'est un dépouillement, un esprit nouveau. Amen. Et puis je viendrai habiter en vous. Amen. Il n'a pas inventé. Le Saint est -il. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Frère et sœur. Nous avons besoin, frère, de revenir sous le fondement sous lequel nous avons été ramenés dans ces temps d'histoire dans lesquels Dieu nous a tellement si visités puissamment. Le peuple de Dieu est censé pouvoir se trouver là où Dieu se trouve. Amen. Vous le croyez Amen. Amen. Si le message est de Dieu, ce que nous avons reçu, Dieu doit confirmer. Est-ce que vous le croyez? Amen. Parce que quand le prophète est venu avec le message, lorsqu'il a porté ce message, Dieu confirme. C'est vrai, non? Vrai. Vrai. Et si nous sommes en train de pouvoir continuer à prêcher la même parole, parce que pour prêcher, la même parole que William Bonhomme, le prophète, a prêché, nous devons être dans le même calibre que lui. Mmh. Mmh. Ne dormez pas, ma soeur, ne dormez pas mon frère. Mmh. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Je vais m'arrêter, frère et soeur. Nous devons être dans le même calibre que lui. Mmh. C'est vrai ou pas? Ah, Donc, vrai. Mmh. Et si nous sommes. Dans ce même calibre que lui, vous lui, Dieu, lui, était prophète. Dans le donc que Dieu a donné. Puis, l'autre est un ministre comme ceci, que Dieu a donné aussi le don. Mais la parole étant la même, s'il si est prêché par le prophète, Dieu confirme. Et s'il si est prêché aussi par celui-ci, Dieu doit aussi confirmer. Amen. Que c'est la même parole. Amen que j'ai donné à Pierre, à Jean, à Paul, à celui-ci, à Timothée, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'arriver maintenant au temps où nous sommes, que par les ministères de l'Abraham aussi, Dieu a restauré, ramenant le même évangile, pour que nous aussi, nous puissions aussi en avoir accès. Alors, la puissance qui est dans la parole de Dieu, puisque ce n'est pas la parole d'un prédicateur, non, non, non, non, non, non, Dieu doit confirmer que c'est sa parole, Amen. pas la parole de l'homme. Non, non, non, c'est moi les Alors, il faut que cette même vie qui était dans cette parole continue son cheminement. Parmi les croyants et dans le croyant. Amen. Pourquoi, mon frère et ma soeur, je termine par là, et puis nous allons lever. Je lis ça, puis nous nous levons, nous prions et vous partirez chez vous, pardonnez-moi pour le temps, ne murmurez pas, ne vous fâchez pas je vous demande pardon d'avance donc dans les actes hein, dans les actes je veux dire cela et puis nous lèvons, puis nous prions, on n'allait pas dire ah il exagère maintenant, il nous retient tellement d'abord ils sont, je ne sais pas, ils s'étaient entendus avec les frères, je vous ai dit que je ne me suis même pas entendu puis si j'ai été long, pardonnez-moi que Dieu vous accorde la grâce Lève-nous, nous allons dire cela sœurs. dans Matthieu, par ah, chapitre 5 hein, Chapitre 5, chapitre 5, chapitre 5, 5. 5. voilà. Acte 5, nous lisons cela pour nous commencer. Acte 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Salut Seyant, s'élèverent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Vous suivez oui. Parce qu'il n'avaient rien à faire avec que ça dérangeait. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, le fit sortir et leur dit Allez, tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple quoi? Toutes les paroles de cette vie. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu se trouve. La vie. Amen. Et ces hommes, ils avaient la parole dans laquelle s'est trouvée la vie. Amen. La Bible dit, elle était la vie. Amen. Et qui est cette germe de vie en fait? C'est Jésus Amen. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul pour venait, mais il est ressuscité. Amen. Il annonçait quoi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est sûr et certain. C'est le même Seigneur Jésus. Prêchant la même parole, effectivement à ceux qui ont eu la grâce de la On d'être courus de Dieu, effectivement, pour qu'ils puissent maintenant te ramener sur le fondement afin que leur vie soit maintenant conforme aux saintes écritures Et que Dieu continue à élever réellement aussi son pour que maintenant la pluie de l'arrière-saison puisse descendre. Cette pluie-là ne descendra simplement et uniquement que sur les élus Amen. qui sont conduits par le Seigneur jusqu'à ces jours. Amen.